Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, en ce moment, il pleut littéralement des mises à jour et des informations par Lilith. Je ne sais pas ce qu'il leur prend, mais là, il nous change tout, tout, tout. On va voir tout ça, on va parler KVK aussi également, mais avant cela les amis...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 Les amis, je vous le disais donc, en introduction, Lilith nous arrose de mails. Regardez, regardez, on a reçu l'optimisation de l'immigration et du matchmaking dont je vous ai parlé en vidéo. Un jour plus tard, on a, dont il y a un jour, on a reçu ajustement des commandants de saison. Il y a 8 heures, on a reçu ajustement de commandants de la roue de la chance. Et on vient de recevoir, juste au moment du record, un nouveau mail de mise à jour 1068. Sable mouvant, je ne sais pas ce qui se passe pas chez l'élite mais en tout cas là ça pleut revenons donc au premier d'entre tous l'ajustement des commandants de saison Ajustement qui est relatif aux commandants en entrant en saison de conquête. Actuellement, vous devez entraîner de nombreux commandants en entrant en saison de conquête. Pour améliorer cette situation, nous allons ajuster les commandants disponibles à chaque saison comme suit. Le plus grand gouverneur. Quand le royaume est entré en intersaison 1, le statut du royaume est visible dans la liste. Les récompenses dans le plus grand gouverneur sont désormais les commandants de votre choix parmi une sélection a la taverne, parmi une sélection, à la taverne c'est bien précis, vous choisissez des commandants dans les coffres de la taverne, les détails dépendent du contenu du jeu, bref on a le choix entre les 12 commandants classiques que tout le monde a à la taverne. Quand, point 2, quand le royaume est entré en saison 1 du KVK, la récompense dans le plus grand gouverneur pendant 3 manches sera... Une sculpture du Cid. Autrement vous dire, c'est éclaté. Point 3. Quand le royaume est entré en intersaison de saison 2, les commandants obtenus en récompense dans le plus grand gouverneur sont désormais les commandants de votre choix parmi une sélection à la taverne jusqu'à ce que le royaume entre en saison 2 du royaume. On est toujours sur des commandants éclatés. Là, je pense qu'ils auraient pu faire quand même plus simple hein, et compresser tout le texte Point .4, quand le royaume entre en saison 2 du royaume perdu, vous pouvez sélectionner un commandant parmi Gengis Khan, Constantin Ier, Tomiris. Trois commandants, bon moi là pour le coup ça dépend ce que vous souhaitez faire, mais euh, je prendrai pas Tomiris même si euh, ça reste un commandant de niche sauf si vous êtes un gros spender. Euh, ensuite, point 5, quand le royaume entre en saison 3, blablabla, bla bla, on a les mêmes commandants. Et qu'est-ce qu'il nous dit Récompenses, plus grands gouverneurs sont les mêmes que celles en saison de conquête. Les récompenses seront en rotation entre commandants de cavalerie, infanterie, archer et commandement. Bon, Ok. Du point 6, quand les commandants n'entrent pas dans l'intersaison en même temps, les gouverneurs des différents royaumes peuvent participer au plus grand gouverneur un nombre de fois différent pendant l'intersaison. Ouais, bah ça c'est la vie. Hein. Les ajustements ci-dessus seront effectifs suite à la mise à jour. De version en mai. Ok, donc quand ils vont passer la 1.068, on aura tout ça. On a un point particulier sur la roue de la chance. Donc, à mon avis, il y a un ajustement, encore une fois, dans le message d'après. Quand le royaume entre en phase de préparation, la récompense de la roue de la chance sera une sculpture de Minamoto. Bon, autant vous dire, c'est une faute. Pourquoi C'est KOKO. Je l'ai lu en fait sur le Discord. C'est pour ça que je le sais avant même de lire l'ajustement, hein, l'autre message. C'est une erreur, ils ont mis Minamoto, car en fait, je pense que c'est la même chose pour tous les serveurs chinois. Et rappelez-vous, en Chine, le bundle est inversé entre Kaokao et Minamoto. Et on a bien Minamoto en roue de la chance, comme Kao et en coffre, comme nous, on l'a, hein, Kaokao. C'est pour ça qu'ils ont fait cette erreur, j'en suis persuadé. Quand le royaume entre en intersaison de saison 1, les récompenses de la roue de la chance sont les commandants parmi la taverne, Pareil pour une fois qu'on est dans la saison 1, c'est YSG pendant trois manches et pas elle, le seed hein, qui est éclaté. Saison 2, ok, rien d'intéressant. La fin de la saison 2, on a Saladin, Alexandre, Edouard et Tumtosis 3. Bon, Tumtosis un peu éclaté. Après, on a le choix entre tous les commandants dès qu'on a fini. Non, dès qu'on rentre en saison 3, ok. Et blablabla, il nous dit le même blabla sur la fin. Point 3, on ne va pas redire la même chose dix fois. Point 3, L'eau. offre spéciale journalière. On peut sélectionner Mulan dans l'eau. offre spéciale journalière, une fois que le royaume est entré en saison 1. C'est bien, c'est un bon commandant. Ensuite, on a Tumto 6, 3, dès qu'on entre dans la saison 2. Ensuite, on a Saladin, Alexandre... Le Grand et Edouard. C'est bien fait, hein, je trouve. Hein. Et on finit avec Jenny Scan, Constantin Tomiris avant d'avoir accès à tous les commandants de la liste. Franchement, je trouve que ce réajustement est plutôt bien, propre et cohérent et va dans le sens de l'équilibre du jeu. On se dit souvent il y a un déséquilibre sur les commandants. Là, au moins, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Mais je trouve que c'est plutôt équilibré. Cette mise à jour, enfin, cet ajustement. Les autres ajustements, comme mentionné ci-dessous, vous pourrez obtenir Saladin dans la roue de la chance, mais pas dans le plus grand gouverneur. Ça, c'est vraiment bien, hein, parce que Saladin, c'est un excellent commandant cavalerie. Comme mentionné ci-dessus, vous pourrez obtenir Jan Scan, mais c'était déjà le cas, je crois, pour Saladin. Jan Scan dans la roue de la chance, mais pas dans le plus grand gouverneur. Ok, bon, moi, je suis moins fan. Quand il, pourquoi ils euh, il mettent cette précision Alors c'est parce qu'en fait, quand, euh, je ne sais plus lequel des deux, je crois que c'était Saladin qui était en NUJ, MGE. Saladin et Genghis Khan sont sortis en même temps. Euh, Saladin était en MGE et Genghis Khan est en roue de la chance euh, de mémoire. Là c'est bien que Saladin passe en roue de la chance vraiment. Et vous ne pourrez pas obtenir la sculpture de Tumtosis 3 dans l'expédition, mais certaines compétences de Tumtosis 3 seront ajustées pour équilibrer. bon Ça en revanche, c'est une petite carotte. Bon. Voilà pour ce premier message, le deuxième, ça pleut, je vous l'ai dit, le deuxième, ajustement des commandants. Suite aux ajustements que nous avons effectués sur les commandants de saison, compte tenu des commentaires de nos gouverneurs, les mecs réagissent super vite, moins de 24 heures, nous avons ajusté les commandants offerts dans la liste de l'événement Roue de la Chance, voici la correction et regardez, c'est exactement ce que je vous disais, ils ont chaos, chaos et non pas... Minamoto, durant la saison de préparation, votre second événement roue de la chance, le commandant offert en récompense. Offert en récompense, j'adore, comme s'il était offert le truc quoi. Tu payes avec des gemmes, sauf le tour gratuit. C'est une sculpture de Richard Ier et ça demeure en place jusqu'à l'intersaison avant la saison 1. Okay. Lorsque votre royaume se trouve dans l'intersaison et avant le début de la saison 1, vous avez la possibilité de choisir le commandant qui sera offert en guise de récompense de l'événement Roue de la Chance depuis une liste de commandants de taverne. Les règles ci-dessus sont susceptibles d'être changées. Veuillez consulter les règles de l'événement pour les derniers détails. Bon, c'est un petit ajustement qui apporte en vrai une vraie, répéti une, vraie, euh, une vraie info et non pas une répétition. Et on finit donc avec... Cette nouveau, ce nouveau mail de mise à jour, on le sait donc qu'elle sera à 6h UTC, elle est toujours le 17 la mage 1068 sable mouvement et il y a aucune différence, en tout cas je n'en ai vu aucune, c'est une réédite hein. on sait au moins qu'il y aura la l'heure, elle n'était pas précise je crois que la première fois hein. et optimisation du problème d'affichage et de logique de déclenchement du lot offre spéciale mensuelle, je crois que ça ça n'y était pas, suite à l'apparition du lot le contenu disponible pour le mois ne changera pas suite à votre immigration l'optimisation aura lieu le 0105, le, donc le le 1er mai 2023 à minuit regardez si on retourne voir alors est-ce qu'on avait l'heure oui on avait déjà l'heure en revanche on avait on avait aussi euh, l'horaire d'optimisation donc en fait il n'y a aucune modification euh, spéciale sur ce mail c'est une réédition en parlant de modifications et d'informations regardez ce petit message envoyé par l'un d'entre vous au support vip je vous la fais courte je ne sais pas si vous vous avez remarqué mais si vous êtes sur votre royaume d'origine hein, et non pas en kvk vous faites du chain de barbares parce que sur le royaume quand vous êtes en kvk ça vous coûte cher pour avoir vos œufs pour l'event de pâques et donc il y a un petit tableau de stats hein, qui montre que c'est beaucoup beaucoup plus difficile et plus long d'avoir du drop, drop rate hein, sur les barbares lorsque on veut faire l'événement moralité c'est beaucoup plus dur pour les pay to win et au euh, regard de ça certains ont saisi le support vip qui ne euh, dit pas que c'est pas vrai, mais ils ne disent pas que c'est vrai aussi. Hein. Ils font comme ça. Donc, est-ce que selon vous, le drop rate a été baissé, diminué sur les barbares De mon point de vue, oui, il a été diminué. Alors, je n'ai pas forcé sur les œufs de mon côté. Hein. Je n'ai pas encore vraiment bâché les barbares. Il me reste encore aujourd'hui et demain. Pour le nom, il me reste qu'aujourd'hui. Pour le faire, bon, ça va le faire. Il n'y aura pas de soucis. Mais regardez, hein, je suis normalement pratiquement à la fin sans forcer. Là, je suis suis au niveau 17. Évidemment, débloquer la seconde file, il n'y a pas de question euh, là-dessus. Hein, Lâchez vos 7000 gemmes, c'est rentable. Mais le drop rate des barbares, je le trouve vraiment éclaté. Est beaucoup plus difficile qu'avant. Et quand le support VIP ne dément pas, c'est qu'en général, bon ils ne disent pas oui non plus. Hein, mais s'ils ne démentent pas, c'est qu'en général il y a de la carotte dans l'air. Tout ça, pourquoi bah, Pour vendre leur fil hein, à 12 balles qui va nous donner des œufs comme ici et nous vendre des bundles totalement éclatés. C'est abusé, mais euh, c'est le jeu, c'est comme ça. Ils auraient pu juste le mettre dans une match, que le drop rate allait être diminué. Alors, ils nous inventaient la raison qu'ils voulaient, mais ils auraient pu le mettre tout simplement. Parlons KVK à présent, les amis. Je vous l'ai dit, nous allons aller voir les tout nouveaux KVK le siège d'Orléans, ça a pop. Alors, il y en a plusieurs évidemment en siège d'Orléans. On va aller voir le plus gros. Le plus gros est évidemment le premier de la liste. Celui qui a 4 impériums, hein, le 27-55. Alors, c'est des petits impériums, excepté le 16-71 qui est très gros. Enfin, qui est très gros, qui est gros. Mais on a donc le 16-71, le 14-29, le 22-68 et le 27-55. En Imperium, 7 jours, 11 h 6 minutes, 48 secondes. On va aller voir tout de suite, les amis, ce que ça donne, ce nouveau système de KVK. Franchement, il est pas mal. Alors, vous avez vu, hein, quand il est arrivé, j'ai trouvé que ça a un peu ramé. Je suis, encore une fois, sur le dernier modèle d'iPad Pro. Je précise, eh bien je trouve que depuis les derniers patchs du logiciel, du client, je trouve que le jeu rame un petit peu. Je pense qu'ils ont un souci d'optimisation. Si vous avez constaté la même chose sur votre device, n'hésitez pas encore une fois à me le mettre. En commentaire donc on regarde l'emplacement on a un royaume hein, le euh, 651 qui est ici il regardez comment ils sont placés en fait et on est trois par trois il y a une zone de départ là une zone de départ là la troisième ici la quatrième en bas à droite la cinquième au milieu et en bas à gauche et la sixième tout le long à gauche pratiquement alors ça n'a pas l'air mais les volumes sont les mêmes on va avoir une ouverture de porte. Normalement, si euh, le timer n'est pas éclaté, on devrait avoir une ouverture de porte d'ici 24 heures. Donc je pense, on aura l'ouverture soit euh, en fin de journée dans la nuit, euh, soit euh, dès, c'est parce que c'est au moment où je record et il n'y est pas encore, soit ce week-end, s'il respecte, hein, ça ouvre autour des 9 jours. Et regardez, donc c'est ce qui est intéressant hein, sur ce nouveau système de KVK, les royaumes se retrouvent avec directement... Deux zones de fight, mais des fights en un contre un. Regardez, ils sont, et on n'a plus des problèmes où on peut se retrouver à deux royaumes contre un. Regardez, là, ils sortent tous, ils vont en zone Maine, et en zone Maine, il n'y a que celui, le royaume en Poitou et en Bretagne. Évidemment, c'est des noms français, c'est la conquête d'Orléans. Donc en Maine, ils sont que deux royaumes à pouvoir y aller. Euh, de l'autre côté, hein, en, à Anjou, ils sont aussi que deux royaumes. Les deux portes là, et c'est immédiatement de la fight. Hein, et les deux portes là, pareil pour toutes les zones. Pour avoir des combats à plus, c'est très simple. Et regardez, et ça aussi je voulais vous montrer, les zones entre elles sont totalement étanches. Hein, il n'y a pas d'ouverture à la fin des zones sur le côté. Après, ça se passera au niveau des portes de niveau 5 ou... Là, ok. En porte de niveau 5, on va se retrouver avec 4 royaumes. Par exemple, ici, on va avoir le royaume qui, le ou les royaumes en marche. Celui qui est aussi en Poitou, qui va pouvoir accéder ou pas à la zone touraine. Et de l'autre côté, on a celui qui est en zone Bretagne et celui qui est en. En zone, tac, on y regarde, elle est ici, Picardie, qui va pouvoir aller en Normandie, et après, aller en, en Touraine, pardon. Et une fois qu'on est en Touraine, on arrivera au centre, où il y a Orléans, ça sera les portes de niveau 6, et après, il y a aussi l'ouverture des portes de niveau 7, qui ouvre, qui autorise à passer inter zone puisque sinon, regardez, hein, le royaume qui va être là, même avec l'ouverture des portes de niveau 5, il va devoir galérer hein, pour Descendre et aller de l'autre côté avec l'ouverture des portes de niveau 7 qui arrivera très vite. Ça sera plus simple. Regardons donc au niveau du centre de la carte et plus précisément le siège d'Orléans. Ce nouveau bâtiment, regardez, je trouve ça ultra classe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. voilà On zoome dessus, il galère un peu à l'afficher On est sur cette zone-là. Gouverneur, la ville d'Orléans est assiégée par les Anglais. Tout semble perdu, on a même une petite animation, alors que la France traverse une période, la plus, sa période la plus sombre, la ville a besoin qu'on la sauve. Les récompenses ne sont pas dégueulasses du tout, hein. 2500 gemmes c'est très propre, mais c'est un petit peu moins que la Grande Ziggourade, je crois que la Grande Ziggourade de mémoire c'était 3000 gemmes, 20 accélérateurs de 3 heures, donc un peu, plus de 3 jours. Non, un peu moins de 3 jours, c'est pas mal au niveau du skin de la ville, hop là vous l'avez vu, elle est toute petite, hein. elle paraît plus grande qu'elle ne l'est, mais elle est toute petite, on a des portes ouest hein, de niveau 8 avec un statut et des barricades sur la vidéo que Lilith nous avait publiée. La ville paraissait beaucoup, beaucoup plus grande. En tout cas, ce serait sympa. Moi, j'aimerais bien avoir ma ville, mon village comme ça. Ça serait vraiment la classe. On ne peut pas cliquer sur les bâtiments. Il n'y a pas de porte sur ce côté-là. C'est une fake porte. Hein. Il y a juste trois portes à défendre. Si je ne dis pas de bêtises, laissez-moi vérifier. Ouais, il y a trois portes à défendre. Il faut répartir ses unités sur ces trois côtés-là et empêcher les Anglais d'arriver jusqu'au centre, jusqu'à l'hôtel de ville d'Orléans. Et celui qu'ils possèdent, plus 3%. En dégâts totaux et plus 3% En réduction de tous les dégâts subis Franchement ça fait plaisir En revanche le plus, 15, le plus 15 points de coalition et de camp par minute, c'est un peu faiblard. Ils auraient pu mettre un peu plus, ils auraient pu mettre 100 par exemple, ça serait vraiment symbolique. C'est quand même le bâtiment au centre, hein, donc c'est celui qui doit rapporter le plus de points. Je crois de mémoire que euh, l'altar rapporte 75 points et les Ruines rapportent 15 points, donc ils pourraient euh, faire quelque chose de plus balèze que euh, le plus gros bâtiment qu'on avait actuellement. Franchement... Très propre j'aime beaucoup le design alors on va attendre et dès qu'il y aura de l'avancée évidemment on va suivre ce kvk je vous le montrerai en attendant ça nous laisse le temps de farmer pour les events hein, puisque quand ils diminuent le drop rate comme ça on n'a pas le choix il faut farmer du barbare voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que les mails vont arrêter de pleuvoir hein, qu'ils arrêtent de faire des modifs comme ça et qu'ils nous proposent du vrai gros contenu comme la mise à jour à 0.68 et le nouveau